Eh bien, Bonjour tout le monde, dans cette leçon nous allons voir comment charger dans Axure une bibliothèque de widgets afin d'utiliser un widget qui est déjà préconçu et qui peut nous éviter pas mal de travail surtout quand il s'agit de créer des animations un petit peu sophistiquées. Donc, vous voyez que euh, je suis dans mon projet euh, La Grande Librarie, que nous avons entamé dans d'autres euh, cours dans cette série. Et que c'est un peu différent parce que maintenant j'ai deux pages différentes, mon compte et mon profil. Et comment ça fonctionne Bien, On se connecte, vous vous rappelez, on permet de mettre l'identifiant, le mot de passe. On valide et là on arrive du coup pas simplement sur page 2 mais sur la page mon compte bon là on va mettre quelque part euh, euh, je sais pas, un tableau de mes commandes, quelque chose comme ça et ici dans euh, la cartouche d'authentification j'ai ajouté un lien qui permet d'accéder à une page où je peux modifier mon profil genre de chose absolument classique sur un site web avec authentification. Si je clique là-dessus, eh bien là, j'arrive dans une autre page. J'ai mon profil, je peux mettre mon nom, mon prénom, mon adresse, ma date de naissance. Et euh, la tâche à laquelle je dois m'attaquer maintenant, c'est d'ajouter à côté de ces champs euh, la possibilité pour l'utilisateur de mettre un avatar, c'est-à-dire une image qui va le représenter, par exemple, dans des interventions sur les forums, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est très classique de nos jours, d'ailleurs c'est utilisé dans Wi-Fi. si vous avez envie de télécharger votre avatar dans Wi-Fi, ben, vous pouvez, vous avez une image de vous, c'est un peu, c'est plutôt sympathique. Comment on va faire ça dans Axure? Et eh bien, on va fermer là. Et là, vous voyez que je suis sur la page Mon Profil. Et je me dis, bon, euh, je reviens dans la bibliothèque. Je dis, bon, un avatar, un avatar, c'est quoi C'est d'abord, c'est une image. Tiens, j ici, j'ai une place pour une image. Donc, euh, je glisse ça là. Euh, Peut-être un peu plus grand. Et c'est là que je commence à réfléchir. Je me dis, mais attends. Euh, si je veux vraiment quelque chose de dynamique eh bien il faut que je mette un bouton pour télécharger et ensuite euh, une fois que quelqu'un clique sur le bouton il faut lui présenter le truc standard windows ouverture, choix de fichier, euh, ouvrir le fichier, télécharger le fichier, bon Dieu mais comment je vais faire tout ça ça ça va être pas mal de travail donc, je me dis, peut-être, peut-être, quelqu'un l'a déjà fait. Allons sur le web et demandons à Mr. Google. Donc, euh, j'ouvre mon Firefox euh, bien-aimé. Et je mets à tout hasard, sur Widgets. Oh eh bien, « Download Widget Libraries ». Oh, c'est formidable, ça. Et ici, « Les dix bibliothèques les plus utiles ». Ça alors mm -hmm. Oh, on dirait que quelqu'un a déjà fait le travail pour moi. C'est récent. Ça date d'octobre 2014. Six mois. Bon, je sais que c'est en anglais, mais il faut s'y faire. Hein. L'anglais, c'est le latin de notre époque. Ce n'est pas ça qui va nous arrêter. De toute façon, beaucoup de choses, on n'a pas besoin de lire. Hein. C'est du blabla. Bla. Mais là, je tombe... Oh, Widget Libre. Hmm. Et qu'est-ce que je vois ici Une collection de plus de 70 composants gratuits. J'aime ça. UI... Bon, ça veut dire euh, « User Interface », let's call it. Bon, on va voir de quoi il s'agit. Je clique dessus. Mm. Ça s'appelle « Widgetlib ». Bon, d'accord, c'est une bibliothèque de composants. Ça, on l'a déjà vu. Fait pour faciliter le prototy prototypage rapide pour les utilisateurs Axure rp6. Et après Bon, ça l'air prometteur. Oh, qu'est-ce que je vois ici On dirait exactement ce que je cherche. Un choix de fichier. On va investiguer ça, tiens. Bon, je clique sur le bouton pour télécharger. Il me propose de l'ouvrir dans cette zip. L Outil standard, évidemment. Et voilà, je vois que j'ai un répertoire... Donc, je vais extraire ça pas dans un endroit temporaire, mais euh, en fait dans un endroit standard, parce que quand vous avez installé et commencé à utiliser Axure, il vous a créé automatiquement dans mes documents une répertoire Axure, une répertoire HTML, c'est où il a sauvegardé le HTML que nous avons généré avant et aussi une répertoire bibliothèque. Et vu que c'est une bibliothèque dont il s'agit, je vais choisir celui-là. Je dis OK. Très bien, je fais l'extraction. Voilà, c'était rapide. Donc, euh, on va ouvrir Explorer. On va voir qu'est-ce qu'on a. Documents, mes documents, Actual, bibliothèque. Vous voyez que, donc, ici, oh, ben voilà, donc, euh, j'ai la licence. J'ai une documentation, c'est vraiment remarquablement bien fait, hein, c'est pas toujours comme ça. J'ai un fichier euh, classique euh, .rp d'Axure euh, qui me permet de tester les widgets, mais on laisse ça de côté pour le moment. Et euh, ici, nous avons un fichier rplib. Alors, un fichier rplib, c'est justement un fichier de widgets Axure. Euh, ça ne sert pas... À lui tout seul, mais vous pouvez l'intégrer dans Axure et ensuite utiliser les widgets qu'il contient. Alors c'est exactement ça qu'on va voir maintenant. Donc je vais fermer cette zip, je plus besoin. Je minimise ça. Euh, Axure là, je n'en ai plus besoin non plus. Hop. Pardon, Firefox, je veux dire. Et je reviens dans Axure. Euh, donc ici dans mes widgets, vous voyez que ici je peux choisir la bibliothèque que je veux. Pour l'instant, j'ai que les bibliothèques par défaut. Donc je clique ici et je vais charger la bibliothèque. Ah, ben, il s'ouvre automatiquement dans l'emplacement voulu. Je choisis le fichier RP-Libre, et je l'ouvre. Vous voyez que là, il a chargé la bibliothèque. Alors maintenant, quand je clique là, j'ai la nouvelle bibliothèque euh, dans la liste, et il est automatiquement ouvert parce que je viens de le charger. Et vous voyez que, eh bien, j'ai quand même beaucoup de possibilités ici. Beaucoup de choses à investiguer. Et si je descend un peu plus bas. Oh, tiens. Upload avatar. Ça a l'air, est exactement ce qu'il me faut. Bon, on va virer celui-là, parce que je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et on va glisser-déposer ce widget dans l'emplacement. Le et on va voir qu'est-ce que ça peut faire. Donc, hop, je glisse, je dépose ou il a l'air plutôt gros. Alors, ici, l'assistant d'importation, vous allez voir assez souvent apparaître ce, cette fenêtre quand vous utilisez des bibliothèques de widgets, parce que souvent, euh, les bibliothèques contiennent des variables ou des styles qui sont globaux à votre projet, et ils vous posent la question si vous voulez bien les importer ou non. Bon, évidemment, vous voulez les importer parce que sinon le widget ne marchera pas. Alors, évidemment, vous pouvez cliquer ici si vous voulez. Euh, moi, personnellement, je laisse ça euh, non cliquer. J'aime bien garder le contrôle. Et puis en plus, comme ça, je suis sûr qu'il va m'afficher et me prévenir quand il importe quelque chose. Donc, il suffit de dire terminer. Et voilà, notre widget est importé. Euh, OK, bon, bah. Intéressant, mais je sais pas trop ce que ça fait pour le moment, donc euh, on va générer la page et on va voir comment ça marche. Bon, classique, je touche F8, je génère. Voilà, donc je suis sur la page. On va aller directement à mon profil et là, je vais upload. Un... Qu'est-ce qui se passe si je clique là-dessus? Oh, ça va. Ça, c'est pas mal. Voilà. Wow. Donc, ici, je clique une icône. Je l'ouvre. Il y a une petite bulle qui apparaît. Et voilà mon image. Extraordinaire. C'est exactement ça qu'il me fallait. Alors, évidemment, c'est pas parfait. Hein, parce que, premièrement, c'est en anglais. Euh, deuxièmement, eh bien, le bouton, ça c'est pas vraiment le format que je voulais. Et puis aussi, les choses sont placées un peu trop à droite pour mon goût, il faudrait peut-être que je réarrange ça. Donc, euh, les widgets ne sont pas forcément à utiliser exactement tel quels. Ils seront à modifier selon votre goût. Et en particulier, évidemment, puisque 9 fois sur 10, ce que vous allez trouver sera en anglais. Il faut commencer par les traduire. Alors, euh, ça, on pourrait le faire directement dans notre projet. Pas de problème. Parce que si vous regardez ici, en fait, qu'est-ce que j'ai J'ai un bouton. Euh, Peut-être il faut dissocier les différentes choses. J'ai un libellé ici. Voilà, c'était caché. Et ici, j'ai des panneaux dynamiques. Oui, le spinner ici, euh, le dialogue de fichiers, le panneau d'avatar, mail, female, et eh bien euh, il y a beaucoup de choses différentes là-dedans qu'on peut évidemment modifier. Donc, comme j'ai dit, on peut les modifier dans notre propre projet, mais peut-être ce serait plus sympa si on modifiait plutôt la bibliothèque parce que comme ça, les modifications qu'on va faire seront disponibles une prochaine fois, si on peut s'en servir. Et mieux encore, je peux contribuer la bibliothèque à mes collègues, qui sont sans doute aussi feignants que moi. On va voir comment on fait ça. On va commencer par euh, sélectionner tout ça et le tirer, parce que on va le charger de nouveau. Et ici, on va choisir de modifier la bibliothèque. Et vous voyez, il ouvre une nouvelle instance de Axure. Il vous avertit que le fichier était créé avec RP6. Donc, euh, il va falloir, quand on l'enregistre, que ça va, sera converti en RP7. Il faut dire que les deux ne sont pas compatibles. Vous ne pouvez pas. Que sauver en RP7 et euh, ouvrir en RP6. Par contre, l'inverse euh, est vrai. Donc, je dis OK pour ça. Et vous voyez ici, j'ai quelque chose assez classique, sauf que, ici en haut, au lieu d'avoir un tas de pages, j'ai un tas de euh, widgets. Entre autres, j'ai euh, mon widget, oh, j'ai deux widgets, upload, mon widget avatar et aussi un widget pour télécharger un fichier. Si je double-clique là-dessus, ce sera ouvert ici. Et là, donc, on va pouvoir Hop. bouger ça un peu vers là-bas. Bouger ça. Un peu belle bas oh, tiens non parce que ça c'est euh, attendez ça c'est euh, l'image euh, donc on va dire que ça c'est un peu plus long on va le traduire télécharger votre avatar euh, ici, on va aussi le traduire, on va juste télécharger. On va ajouter... On va ajouter un infobule. Cliquer pour télécharger votre image. Okay. Si je le faisais vraiment dans les règles de l'art, évidemment, je changerais ici aussi le format du bouton. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a ici Le dialogue de fichiers, tiens. Donc, ici aussi, euh, on peut traduire un peu. Mais, documents... Et dernier document, bureau vous remarquez que la sélection est un peu bizarre parce qu'en fait toutes ces choses sont associées les uns aux autres et donc il faut, faut double-cliquer en général pour choisir bien l'élément qu'on veut parmi tous les éléments qui sont associés ou groupés. Um, donc, ordinateur, uh, réseau, uh, ouvrir, annuler. Bien, ok. Euh, alors, juste une autre petite chose, c'est que, vous voyez qu'ici, tout est à la queue le Alors, ça, c'est parce que dans euh, Action version 6, il n'existait pas la possibilité de créer des sortes de dossiers, de widgets. Alors que dans RP7, nous avons cette possibilité. Vous voyez ici, euh, je veux cliquer là-dessus et créer un dossier. Alors, je, je crois que je vais peut-être faire ça juste pour regrouper un peu euh, les widgets, pour les rendre plus faciles à exploiter dans l'action même. Donc, je clique ici. Je vais, je vais appeler ça navigateur. Hop. On va monter ça tout en haut. Ici, vous voyez, j'ai trois euh, cadres de navigateur. Je les sélectionne et hop, je les mets sous le répertoire. En dessous, j'ai les panneaux divers et des bulles. Euh, je vais les bulles d'information. Je vais regrouper ça aussi. Hum. Et, bulles. Va le monter d'un cran, on sélectionne tout ça et on le met dans le répertoire. Et ensuite on va faire de même. Euh, on va descendre de nouveau sur notre upload. On va créer un répertoire pour téléchargement. Je le monte un cran. On choisit ces là On les met dans le répertoire. On monte le répertoire tout en haut. Oups. Voilà, donc, vous euh, voyez, on commence à organiser tout ça, un peu par un répertoire. Alors maintenant, on va sauvegarder. Alors, le il sauvegarde, il, de, il nous demande le nom parce que c'est une version en rp7. Axure rp7. Alors que le fichier d'origine est en 6, donc on va remplacer le fichier d'origine. Okay. Donc Ça enregistre. Et maintenant, on va fermer cette deuxième instance de d'Axure parce qu'on n'en a plus besoin. Et on revient, la première chose qu'on va faire, c'est de actualiser la bibliothèque, vu qu'on l'a modifiée. Et vous voyez donc ici, euh, du coup, mes répertoires me permettent organiser un peu plus facilement et sélectionner un peu plus facilement mes widgets. Donc, euh, là, je vais de nouveau... Mettre en place mon avatar. Je génère. Je vais sur mon profil. Et là, téléchargez votre avatar en français. Télécharger. Oh, c'est tout en français. C'est magnifique. Je choisis une icône. Je l'ouvre. Et voilà. Formidable